La gouttière qui viserait You can live in the fashion, but if drink a can soda, you feel me tu rock and roll, you play baseball, a game, who gives you tu I'm a saint, but you American, American, American. me Je tiens vraiment à vous remercier pour votre mobilisation euh, euh, ce soir, que je trouve, euh, que je trouve exemplaire. On, on attendait euh, 200 participants, euh, et bah vous êtes 300 euh, à vous être déplacés euh, bah pour un accès à, à la vie nocturne pour tous. Les 300 euh, bénévoles que vous êtes euh, ont inscrit en moyenne euh, à 3 à 4 lieux Bravo à tous et à très bientôt.